Les hammams marocains sont bien plus que de simples services d'hygiène abordables. Ce sont des espaces sociaux, ouverts à tout le monde. Les femmes aiment visiter régulièrement le hammam pour rencontrer leurs amis, faire des relations sociales et se détendre. Pour entrer, vous payez des frais minimes et ces frais couvrent le coût de l'eau que vous utilisez, ainsi que l'énergie et le travail nécessaires pour le chauffer. Cependant, si vous utilisez plus d'eau que vous n'en avez vraiment besoin, quelqu'un peut finir par être facturé. L'eau est une ressource précieuse, rare au Maroc. Il parcourt souvent des kilomètres pour atteindre le même et il faut beaucoup d'énergie pour le chauffer. Notre ami Echo est là pour nous rappeler que nous pouvons rendre l'eau heureuse sinon nous la sauvegardons. En utilisant des savants naturels, l'eau peut être réutilisée pour rendre nos villes plus vertes et plus saines. Utilisez simplement autant d'eau que vous le souhaitez pour une expérience de même confortable mais responsable.